On est parti Expliquez-nous tout, scénario, tout la guerre. Euh... Alors, donc c'est un scénario, comme vous savez de démo, hein, donc euh, c'est pas le jeu en tant que tel. Donc euh, le but, c'est de scorer deux points de victoire. Ok. Pour scorer des points de victoire, deux solutions. Soit on occupe la zone centrale, qui est donc représentée par l'espèce de nignon qui est ici au milieu. Donc pour le coup, on occupe la zone lorsque, déjà, enfin pour quelqu'un qui soit considéré dedans, il faut qu'il soit entièrement dedans. Donc quelqu'un qui est comme ça dans la zone, il occupe la zone. Si j'ai un petit, un petit bout du socle en dehors, je suis pas dedans. Il faut vraiment être entièrement dedans pour que ça marche. Et pour tenir la zone, il faut avoir plus de figurines que son adversaire. Et il faut que leur valeur en points cumulée soit supérieure à celle de l'adversaire. Typiquement, j'ai un mec. Bon, bah, je, je tiens la zone, pas de problème. Si on a les deux un mec, bah, là personne ne la tient, elle est contestée. Et si par exemple, lui, il a deux mecs... Il a plus de figurines que moi, il devrait l'occuper, mais il faut aussi que leur valeur en points cumulés soit supérieure à la mienne. Si moi j'ai un mec à ah, euh, très cher et lui il a deux merdes, ça ne suffit pas à la contester. Donc personne ne l'a encore à ce moment-là. Mm -hmm. Donc voilà, on aura c'est des cas de figure, hein, des partagés en cas je mais de manière globale, sinon ça c'est clair de savoir qui tient la zone. Et sinon la deuxième solution pour avoir des points de victoire, il faut aller prier le Bouddha qui est ici. Donc au départ le Bouddha il regarde vers, vers, vers au cadet des deux joueurs, au cadet des deux camps, mm -hmm. donc il est neutre il suffira de dépenser une action simple au contact du Bouddha. Alors tu ne peux pas bouger et prier dans, la, dans le même mouvement. Il faut faire une action pour être en contact. Une fois que tu es au contact, alors tu peux cramer une autre action simple pour prier le Bouddha. Et à ce moment-là, on le tourne vers celui qui l'a prié. D'accord. Si à la fin du tour, le Bouddha est tourné vers toi, tu scores un point de victoire. Ok. Sachant que si euh, il est tourné vers un joueur et Loïc de nouveau il est vers moi, là. si Loïc le reprit un coup, d'abord ça le remet en neutre et Il faudra qu'il reprit une deuxième fois pour le retourner vers lui. Je me souviens. Voilà. Et donc, le scénario, comme je dis, c'est le premier qui arrive à deux points de victoire. Il y a quatre tours maximum, mais généralement, c'est plié au deuxième tour. Ça peut être plié au premier. Mais on va essayer de faire tenir ça jusqu'au deuxième tour pour montrer différents cas de figure. Donc, mm -hmm. dans le premier tour, on va montrer les mouvements de base, les actions, quelques échanges de mêlée. Et euh, dans le deuxième tour, je pense qu'on garde les, comment, les coups spéciaux de corps à corps pour le deuxième tour. Oh, en fait, et on déploiera ça à ce moment-là pour montrer ce que c'est. Euh... Ok. Ready Go. Fight alors, donc on commence déjà par euh, voir qui va se déployer en premier Évidemment. avec un simple test. Donc c'est un des 6 mais ce test peut déjà être modifié dans le jeu normal si jamais tu avais des personnages tacticiens, si tu avais des éclaireurs ou ce genre de choses, effectivement, viennent affecter le jet et le déploiement. D'accord. Pour la démo, on n'a rien de tout ça pour l'instant, donc on a juste un simple D6. Oh, je fais 6, 3. Voilà, donc je vais dire, alors je choisis hein, si je veux me déployer en premier ou si c'est Loïc qui se déploie en premier. Ok. Je vais dire que c'est Loïc... Qui se déploie en premier, c'est étonnant. Et la ligne de déploiement, c'est il suffit de toucher le fond de ton côté. D'accord. Dans le jeu, tu as ce déploiement-là où tu as le déploiement en carré en diagonale opposée. C'est les deux types de déploiement classiques. Pour toi, c'est un des avantages d'être de déployé en premier. Bah, du coup, il va voir où je me place et il va pouvoir se placer en fonction. Hmm. Donc, c'est pas forcément. Ça te fait pas rêver, quoi. Pas forcément fou pour moi. Mais comme il a des, jeux, des, des mecs forts, ça devrait quand même bien se passer. Donc, Alors euh, c'est quoi comme faction que tu joues là Là c'est Préfecture de Ryu. Ok, et c'est quoi plutôt le style de jeu de la Préfecture de Ryu C'est des bons combattants euh, assez techniques avec des coups spéciaux sympas. Donc euh, c'est du samouraï. C'est du samouraï. du samouraï. D'accord, ok. Qui affrontent pour le coup d'autres samouraïs. Qui affrontent d'autres samouraïs, ouais. Mais c'est les mini motos, donc c'est fameux clan du crabe. Donc euh, c'est euh, de l'armure lourde. Euh, plus de points de vie que la moyenne, mais euh, pour le coup moins de trucs euh, funky, donc euh, faut plus, plus voir, traditionnel voilà. alors on va dire ou des, bah, des faut voir c'est des nains enfin de, un peu comme ça je le vois c'est à dire des gros des gros costeux, euh, pas forcément ultra mobiles mm -hmm. dans la partie là ça va forcément se voir c'est une petite table mais voilà ça ça ça frappe relativement fort et ça okay, moi ça. la description que tu m'en faisais ça me fait ça me faisait penser au high c'est en fait c'est la c'est la je sais pas si tu connais les Ainu, c'est la, la classe originelle des japonais en fait euh, On dit que les japonais sont aberbes et tout ça Mais en fait le, le hainu c'est le japonais d'origine Préhistorique et, et en fait c'est des gens qui sont extrêmement forts Extrêmement trapus Pas mal poilus et euh, il reste quelques Ainu encore okay. au Japon, et euh, du pas, coup ça pas me pas fait... Les, les mecs de Kaido, souvent, ils sont ouais, un petit peu dépeints comme étant plus costauds... Plus costauds euh, que, que la moyenne et tout ça, et tout ça voilà. ah ouais. donc ça me fait penser à ça. Moi. Bah, un peu... Oui, ils sont censés effectivement avoir une, dans, dans, dans, dans le background une plus grosse corpulence... Euh... Ah, ouais, moi ça me fait penser à ça. Donc... Tu as choisi qui se déployait le premier. C'est ça. Donc maintenant. Euh, lui... Est-ce que c'est malgré tout lui qui va jouer le premier non. Non. non. On refait un jet. Donc. Euh... Alors donc il y a un jet euh, pour déterminer ce genre de choses à chaque round À chaque round, ouais. Ok. Donc il n'y a rien d'immuable quoi. C'est ça. D'où l'intérêt de mettre des tacticiens dans la liste pour essayer de mettre un petit peu le jet en sa faveur. Hmm. Hop là. Et eh ben moi je suis placé. Très bien. Alors bah pour le coup. Euh, on va pouvoir commencer le premier tour. Mm -hmm. Et parmi les choses qu'on fait au, premier, au début du tour, c'est d'abord de gagner du ki. D'accord. Tous nos personnages vont gagner du ki en fonction de, le, de leur score de ki. Par exemple, mon gros à moi, bah, deux, il gagne 2 parce qu'il a 2. Les deux autres gagnent 1 respectivement. C'est là qu'interviennent les petites pièces que tu as trouvées. J'adore. C'est une pièce vraiment classe. Ouais, ouais je trouve ça trop Ensuite, alors, il pourrait y avoir des effets spéciaux de début de tour, des mecs ont des fois des trucs en début de tour, faites ci, faites ça, mais euh, bah, pour le coup, euh, bah, on n'en a pas. Mm -hmm. Donc on va passer à, au jet tactique, donc de nouveau, savoir qui prend la main. Ok. 4. Donc 2, c'est lui qui va décider qui joue en premier. Donc c'est là que de nouveau, avoir un personnage tacticien peut donner des bonus, etc. Donc selon les, les factions, ça peut, ça peut, ça, ces, ces jets-là peuvent être affectés, mm -hmm. c'est pas tout, mm -hmm. ça mm -hmm. mm -hmm. D'accord. Et donc pour le coup, c'est lui qui décide qui va jouer en premier, donc je pense qu'il va dire que c'est un mode de jouer en premier. C'est évident, <rire> je vais jouer. Alors, pour commencer, on va faire un truc de très simple. Je vais jouer Mika Takashi, une valeur de déplacement de 4. 4 pouces, hein, je te rappelle. Donc, je vais pouvoir venir quasiment au contact du Normalement, je crois que comme je l'avais fait, la table, c'est. Ouais, le bouddha, il est légèrement décalé là, ouais. donc je vais pouvoir venir au contact du bouddha. Normalement, je ne je sais pas si tu as assez. Oh, T'as pile, pile poil pas, Ouais, il est, tu sais, il est fourbe quand il a, crée les tables. Des fourbes, des fourbes. En fait, est, si tu veux y être au premier tour, j'ai fait exprès, faut que tu cours, Il faut que tu fasses le choix de courir. Sinon, t'arrives juste devant. Ouais, ah, c'est pas fou. Bon, bah je vais choisir d'arriver juste devant voilà. Tu peux courir. Tu peux courir, moi je pense que je vais courir pour montrer la mécanique de course aux gens. Oui. Déception Non, ça va. Non, ça va. Parce que du coup, il m'annonce qu'il va courir alors c'est. Ouais, alors euh, voilà. Je, je suis moins déçu. Que... Bon, ouais, D'accord. Il, il a joué son activation, il a placé son petit jeton pour montrer qu'il s'est fatigué d'un cran. Il a fait une action simple, celle de marcher. Ouais. Moi, je vais faire une autre action simple qui est celle de courir. C'est quand même une action simple. C'est quand courir. même une action simple de courir parce que il bah, y a des problèmes qui vont aller avec. Donc, tu vas te déplacer de une fois et demi ton mouvement. Donc, comme j'ai 4 de base, bah, je passe à 6 de move. Mm -hmm. Par contre, je choisis mon orientation de course au début. Après, c'est fatalement en ligne droite. Mm -hmm. Je peux pas me réorienter comme je veux à la fin. Mm -hmm. Sachant que dans le jeu, Dark Carrière peut être fragile, etc. Enfin, il y a un système de ligne de vue. Et euh, surtout, je vais prendre un jeton course sur mon personnage qui fait que, euh, il aura un malus de moins 1 pour ses échanges de corps à corps après. Donc en gros il a couru, il a épuisé, il se bat moins bien. D'accord, ok. Donc effectivement la course euh, c'est bien, mais faut pas en abuser. Mais il y a un, ouais, ouais. Bon, il faut quand même pas non plus Mais là, on va jouer l'objectif, donc on court, hop, à la statue. Donc moi j'y suis, mais j'ai couru, donc je mets mon petit jeton de course, et je mets le petit jeton pour dire qu'il a fait son action simple. Donc là vous avez chacun d'entre vous a fait une action simple, ça. donc vous allez pouvoir refaire une action Donc la main repasse à Loïc La main on repasse pourrait, à Loïc peut, il peut Donc il pourrait rejouer celui ci avec une action simple ça. ou faire le choix d'activer euh, une autre figurine. Tout à fait. Okay. Alors là, ça me semble intéressant de rejouer directement cette figurine-là mmh. parce que vu qu'il est au contact de la statue, il va pouvoir prier si je le fais pas. Mmh. D'accord. Du coup, ça, ça m'embête. Sachant que si je suis engagé au corps à corps, je prier, peux pas prier. Tu perds la... la ouais, Et ouais. sachant que tous les personnages, on considère que quand ils sont euh, dépourvus d'adversaire, comme c'est le cas-là, ils ont autour d'eux un arc de 1 pouce dans leur ligne de vue qu'on appelle la zone de contrôle. Et en fait, même si tu es dans la zone de contrôle de quelqu'un, tu peux pas prier non plus. Ok. Tu peux pas rentrer dans la zone de contrôle de quelqu'un si t'as pas fait une action spécifique de mêlée pour aller au corps à corps. D'accord. Si tu cours, par exemple, et que tu passes par la zone de contrôle de quelqu'un, tu t'arrêtes à la zone de contrôle. C'est le mec, en gros, il reste pas comme un con, on va faire rien du tout. Il te dit, oh Coco, s'il te plaît, tu passes pas. Et donc, pour le coup, effectivement, même s'il est relativement proche, si on se gêne mutuellement pour la statue, parce qu'on est dans la zone de contrôle, on peut s'embêter et puis on s'empêcher de prier mutuellement. Donc, à un moment donné, il faut soit dégager l'autre, soit faire quelque chose. Bon, est-ce que tu as des petites plaisanteries de type first strike Pas du tout. Très bien. Il y a, euh, voilà, a juste 7 pv et une sweep attack. Euh, bon, First Strike qui aurait fait quoi Qui fait que, euh, alors on va, on va voir, il déclare donc une action de mêlée. il va venir m'engager en melee. Alors il est pas obligé d'aller en ligne droite pour ça Non, parce qu'il prend son mouvement de base. D'accord, non, parce qu'il y a des jeux où quand on fait une charge il faut qu'elle soit alors, en c ligne c droite. C est, c est, c est, si c'était une charge, mais c'est pas une charge justement, une charge d'enjeu ça existe, c'est une action complexe. Elle te permet de bouger du double de ton mouvement. En ligne droite et ça l'aurait fatigué et intégralement et, et ça l'aurait fatigué intégralement tu tapes un peu plus fort et dans le jeu par rapport à d'autres jeux où il y a beaucoup de joueurs de war machine par exemple, qui seront à avoir, ils veulent charger à tout prix, euh, Bushido, ou la charge c'est surtout un mouvement que tu veux choper, t'as un mec dont tu sais tu n'auras pas forcément l'occasion de pouvoir l'attraper euh, plus tard, mmh. tu veux le choper tout de suite c'est plutôt ça, tu te dis bah là j'ai double mon mouvement je peux aller très vite donc je peux l'attraper lui en coller une. C'est plutôt un mouvement, euh, voilà, faut, faut pas en abuser, c'est risqué la charge. charge. D'accord. Parce que tu, Mais, passes, voilà. tu passes exhaust directement, c'est quand même très risqué. Mais parfois utile. Et donc pour le coup, là, il vient de m'engager un, un mouvement normal, c'est un, un engagement de mêlée normal. Et donc si j'avais eu, comme il disait First Strike, il avait peur de ça, ça fait que, comme c'est lui le joueur actif, c'est lui qui joue, c'est lui qui a l'initiative. Donc on va d'abord résoudre non, son attaque en premier. Si, si tu es First Strike, as strike tu vas le premier. Ok. Parce que je me suis posé la question, parce qu'habituellement les gens qui ont des grands bâtons... ils ont Donc pour Christ, le coup, ouais. comment marche un combat Lui, il arrive avec son personnage qui a 3 dés, mm -hmm. en mêlée. Mm -hmm. Moi, le mien, il devrait en avoir 3, mais comme il a couru, il n'y en a plus que 2. Mm -hmm. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas choisir dans tes dés, tu des dés clairs et des dés foncés. Il faut avoir des dés de deux couleurs différentes, secrètement, sans lui dire, on va choisir un nombre de dés d'attaque et de, dés de défense. Ça me rappelle quelque chose Ça me rappelle quelque chose mm -hmm. hein et donc en gros ben, tu prépares tes poules de dés, mais tout sera jeter, les siens et les miens, simultanément. Ah ouais d'accord ok. Et après on résout son attaque à lui, et si je survis, et eh ben, on résout mon attaque à moi. D'accord. Il n'y a quand même qu pas de simultanéité, c'est-à-dire que si tu ne survis pas, mm -hmm. on ne résout on pas, pas t'aider. C'est ça. D'accord, ok. Mais il y a tous les trucs qui peuvent avoir lieu du genre si quelqu'un est mis au sol, si quelqu'un est repoussé, etc. Il n'y a pas forcément la riposte. D'accord, ok. Ça c'est important, ça peut être mm -hmm. quelque chose de très tactique. Voilà. Quelqu'un qui a la capacité de repousser quelqu'un, il peut dire bah je mets ton attaque, je le repousse et comme ça il ne peut pas m'attaquer derrière. C'est-à-dire que le premier coup a été décisif. C'est ça. Comme l'importance de l'initiative quand même. Mais on va quand même décider de nos trucs et toi même si c'est lui qui m'attaque. Moi, je vois plein de choses à décider. Est-ce que je fais mon attaque spéciale Moi, j'ai une sweep attack. c'est une attaque qui met la personne au sol. Mm -hmm. Est-ce que je fais ça Mais ça me fait perdre un dé. Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas bah, Donc là, c'est Raiko qui va se battre contre Mikatakashi. Contre euh, Mikatakashi. Mika Allez. Et donc, pour expliquer vite fait bah, le système de jet de dé, euh, par exemple, je prends 3D là. Ouais. Le système de jeu, je jette mes 3D. Là, c'est que de la défense, parce que par convention, mais les défoncés en attaque et les déclarer en défense, c'est ouais, ça, ouais. Ça arbitraire. Hein. <rire> un ah, c'est le, le, le, le jeu qu'on fera on va donner tout 6-6-5, moi Donc ça m'arrive jamais. Le jeu pour un le système de d c'est, euh, tu prends ton dé le plus fort, qui te donne ton score de base, et après tu as le droit de prendre jusqu'à 2D, c'est important de dire, jusqu'à 2D maximum, qui ne sont pas des 1, qui vont donner plus 1 à ce résultat là. D'accord. Donc là j'ai fait 6-7-8. 7-8. Donc ce serait 8, ce serait mon score de défense à comparer par rapport à son seuil d'attaque. Si je fais un 1, le 1, bah en fait il est discardé, il vaut rien, c'est de la merde. D'accord, il ne peut pas être supplément. Mm -hmm. Si jamais j'avais fait des 6 additionnels, chaque 6 additionnel, ça rajoute 2. Plus 2. Voilà, plus 1. évidemment. Donc là, si j'avais fait ça, j'aurais fait 6, 7, 8, 9. Ça change le tableau maximum jusqu'à 10. D'accord. Si j'avais 4 dés, bah comme j'ai dit, je garde... Hop, on change un peu le résultat. Je garde le défort et jusqu'à 2 d donc là j'aurais 6, 7, 8 et le dernier euh, ça mmh, va bien. Mmh, mmh. donc même si j'ai 4 dés je monte pas jusqu'à 9 D'accord ok voilà. ça permet de contenir le résultat puis de lisser un petit peu les résultats Allez Donc on prend Allez. ce traitement nos dés on prépare nos trucs donc, On en prend plein bien parce que les gars vous avez laissé les dés sur la table donc euh, oui, oui, moi j'en prends plein ah hein, tu, prends tu prends plein tu sais, sais pas tu vas et lancer je les cache un peu derrière le truc là tu ouais, vois. Ouais, ça, truc le, jeu, pas. le jeu de fourbe the... et donc on jette moi j'ai fait deux défenses Ouf. donc ça, deux défenses 5 alors moi j'ai fait 5 plus 1 ça fait ça, plus tu peux venir les mettre là s'il te plaît au milieu ça c'est moi j'ai fait le meilleur jet d'histoire 1, 2, 3. Voilà. Alors, il me semble qu'elle a la prouesse martiale dans les traits. Effectivement, j'ai prouesse martiale. Donc, prouesse 1. martiale, tous les samouraïs de base ont ça. Ils peuvent prendre un de, un de leurs jets de mêlée, et le relancer. Donc, relance-t-on un Ça me semble être intéressant. Ah, il, il fait 4. 4. C'est mieux. Donc, 4, 5, 5 6. 6. Moi, j'ai fait 6 aussi. Ouais. Alors là, il se passe un truc, c'est qu'on a un score égalité. Et bien il y a un tiebreaker dans le jeu, qu'est-ce qui se passe quand c'est d'égalité D'abord on compare le nombre de dés. Qui a jeté le plus de dés mmh. C'est lui. Donc c'est lui qui l'emporte. Donc son attaque, elle passe. D'accord. Mais elle passe avec un différentiel. Donc le que le pareil, l'intérêt du jeu se trouve aussi. Euh, les attaques et la force des attaques que tu vas faire derrière va dépendre du seuil avec lequel tu la passes. Une attaque qui touche avec un différentiel de 6, par exemple tu touches, euh, tu as fait un score de 10 et le mec en face a parié avec un score de 4. Mmh. Ben pour le coup euh, il se prend quand même une belle attaque dans la tronche. Par contre là il touche à peine en fait, il me donc le tableau de blessure va, dé va être affecté par ça. Donc moi ça valait le coup de défendre, même si je rate, si euh, le fait de simplement rater et de réduire son seuil pour qu'il passe seulement avec un seuil de 1 moi ça, ça va me permettre de beaucoup mieux derrière encaisser les dégâts <mérite> pour, pour, pour, pour, pour, pour, pas en prendre du tout. <mérite> Alors que euh, si j'avais pas défendu, j'ai tout mis en attaque aussi, bah, je pouvais me faire euh, quasiment one shot. Mmh. Donc en fait le jeu c'est un des rares jeux où effectivement le tout mettre en attaque c'est quasiment suicidaire. D'accord. Donc pour le coup bah, Alors, là il a son seuil 2 0. J'ai un seuil 0. La petite plaisanterie avec Mika Takashi c'est que vu que j'ai mis tous mes dés en attaque, je gagne brutal 1 qui me fait augmenter de 1 mon seuil. Ah, donc, donc je passe ah, à ça seuil 1 au lieu de faire ah, seuil 0. Ça. Ah ouais. du compétence du petit bonhomme. Donc maintenant, le jet je de blessure, c'est 2D6 comme à confrontation. 2D6. Et on regarde sur le tableau la colonne et la ligne. Donc je fais 6. Donc il fait 6 un dans le seuil 1, ça me ça fait 1. 1 point de dégâts. Donc sachant que j'ai 7 points de vie. Voilà. C'est incroyable à quel point ils ont... Euh phagocyté euh, plein de choses dans les dans les autres jeux quoi hein. c'est ça et euh, maintenant le petit effet après moi je suis pas un grand fan des tableaux euh, comme ça mais euh, alors pour le, en fait le tableau à peu de choses près il, il, ils ils l'ont fait comme ça mais il pourrait se résumer à une formule euh, que par exemple je, je, ouais. je, on arrive au stade où je ne peux même pas te la dire on a le tableau qu'on à peu près je sais qu'à partir 6 ou 5 dans le 1 tu blesses pas à partir de 6 seulement tu fais des ouais, dégâts ouais, ouais, ouais, quelque en général chose qui... dis toi attends toi vu que le à 2d6 la courbe de go elle est concentrée autour du 7 ouais à 7, tu fais à peu près les dégâts de ton seuil. Mmh. Donc si t'es passé qu'à ce de 2, attends-toi à faire 2 points de dégâts. Ouais, ouais. Et c'est là que tu vois que tous les plus 2 en force, etc. Ça... vont va avoir de l'importance. Ça déplace quand même mmh, les statistiques mmh, euh, mmh. vers le haut, c'est quand même intéressant. Donc là, ça te fait un dégât. Voilà. un dégât. Donc là, Donc le premier sang si tu passé qu'un seuil 7, il serait mort sur le coup. C'est mmh. ça. Alors il se passe quelque chose au premier sang alors, il se passe rien de spécial au premier sang, par contre, ce qui, euh, on va voir le sel du jeu, c'est que comme il m'a attaqué, lui, c'était son action, moi, il se fatigue d'un cran. Fatigué. Mais moi, j'ai participé à un échange de mêlée, c'est une action quand même, malgré moi, ça me fatigue aussi. Donc, ce qui veut dire que lui, il ne pourra personnage. plus jouer. Et donc, tout le jeu, c'est là que, tu vois, aller, aller provoquer des bons personnages, etc. je suis allé faire ça, en fait, je ne veux pas qu'il prie la statue. Mmh. Donc, je le fatigue et il ne peut plus jouer. C'est ça. D'accord. Il y a okay. des personnages qui ne se fatiguent pas quand on les attaque, ça rajoute encore du contenu. Mmh. Du coup, prochaine activation. Du coup, là, c'est à moi de jouer. Un mode joué. Et ben, on va jouer euh, le samouraï. On va jouer notre mauvais mini-moto. Il va aller, hop, lui rentre pile poil dans la zone. Et il est seul. Sachant que Pour moi, j'ai un, un bonus quand je suis seul dans la zone. Enfin, quand je, quand je, je suis. À, les mini motos, ils ont un bonus chaque fois qu'ils sont en, loin de leur potes. Parce qu'ils sont assez un peu des solitaires dans l'esprit. Ils ont une compétence qui fait envers, on, peut, on va peut-être voir le cas justement ce serait pas mal de pourquoi pas le faire le, le cas de figure du surnombre et en fait ils gèrent euh, le surnombre euh, plus facilement. D'accord. Il est mieux tout seul. Ça soit tout seul bah ça. Euh, je... il, il y a un petit côté Wolfen -un avec une de dés etc tu verras. Ouais bah, on va voir. Ouais. Alors là, du coup c'est à moi. Qui, euh, qui Tiens à deux contre un. Hein, voilà. On va faire bouger ma drouille qui bouge aussi à 4 pouces. Alors la drouille elle s'appelle comment La drouille c'est Madoka. Est ce qu'il faudrait que j'aille chercher les cartes moi. Hop, donc je peux venir jusque là. Oh, bah, je et te là, c'est enfin, Yuji Minuto. Pareil, il peut rentrer. Donner, euh, non, c'est bah, enregistré dans la vidéo maintenant. Alors là, oui. je pense, je peux avoir le choix de rejouer. Ouais. Et puis d'aller taper sa drouille. Ou d'activer l'autre perso. Ou d'activer l'autre perso. Donc euh, pour le coup, je dois t'avouer que j'hésite. Mais j'ai envie te, de te montrer en fait une mécanique de jeu. Que mmh. euh, peut-être euh, si je fais une push, ça te dérange ça Allez, vas-y, vas pousse Donc, on va faire ça. Donc, je rejoue samouraï. Mais bon, toi, c'est vrai que je te le ferai après en exhaust. Donc, euh, donc après, il pourra venir me mettre une race avec son chef. Mm -hmm. Et on va montrer ça. Donc, en gros, je vais l'attaquer, samouraï. Donc, euh, je vais me placer. Je vais me placer comme ça, tout droit. Hein. Je te le tourne à peine parce qu'il y a sa lance qui m'embête. Vas-y. Voilà, on considère qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Hein. Ah, ouais, ouais, pas pas je vois ça. Hein. Et donc, eh ben, on va se battre. Action de mêlée. Donc, pour non, le coup, moi, j'ai 4D de beau, base. Ça. C'est beaucoup trop j'en ai deux mm -hmm. alors est ce que tu as first strike non non malgré, le fait malgré murs, la grande lance je n'ai pas first strike ah, c'est pas encore la manie mais ben, c'est un paysan hein. c'est un paysan il est un peu tout nul donc euh, il sait pas euh, faire donc là je, rap lance. je rappelle hein, on regarde la caractéristique de combat au corps à corps qui est mm -hmm. la première de la carte hein. et toi donc t'as 4 dés et toi et tu en as 2, 2. Donc là, tu choisis, si tu mets des dés, Alors après, on les, tous les dés en donc, défense, tous les dés en attaque. Les 4 dés, etc. Pour avoir une idée, voilà, son mec vaut 4 points, le mien en vaut 10. Mm -hmm. Donc, euh, si ça par voilà. un peu short, c'est normal aussi, c'est une rouille. Hein. J'ai mon chef aussi à 4 dés. Voilà, ouais, ouais, ouais. Alors, et eh ben c'est parti. Allez. Ok. Donc, voilà. oh, tu j'ai Donc, toi, tu lances, Raphaël lance 3 dés d'attaque avec Alors, je 6... fais défense. 4 et 2, mm -hmm. et puis et moi, une défense. Une défense, une attaque avec 5 et 5. Oh. C'est pas mal. C'est un jeu très très bon, je trouve. Flop, flop, flop, flop, flop, messieurs. Alors, ben moi, je vais, je vais, je vais, on va être taquin. Je vais utiliser ma compétence de prouesse martiale pour relancer, pour relancer une... le, 2. le 2. Des fois que ça fasse un, un 6, ça rapportera. Enfin, si ça, ça fait 2. un 1, tu l'as dans l'os. Si ça fait un 6, je gagne un point de plus. Mm -hmm. Si jamais je mets mm -hmm. tout le reste, ça ne change rien. 2, mm -hmm. euh, ça ne change absolument bon. rien au résultat voilà. final. Mais ça va être le coup de tenter. Donc comme j'ai l'initiative, on va d'abord résoudre mon attaque, qui fait 6, 7, 8. Lui, on a dit, il a un seuil de 5, donc je passe avec un seuil de 3. Et en plus, on va être premier pouvoir qui du jeu. Moi j'ai Mighty Blow pour 1 de qui. Je vais dépenser le 1 de qui. Mm -hmm. Et ça me donne strong Strong qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'au moment de mon jet de blessure Au lieu de jeter 2 d comme, comme Loïc l'a fait tout à l'heure Je vais jeter 3 d Et je garde les 2 meilleurs Je vais me faire éclater <rire> Donc on y va pour le strong Donc je prends 3 d Je garde les 2 meilleurs Et j'ai plus de deux forces. Donc après. on a dit moi ben, ouais, je, je fais un dégagé en plus Je fais Donc je prends 6 et 3 9 dans le 3 Donc ça fait 9 Alors bah, d'armure Alors On va réduire après Donc pour montrer Comment ça marche les dégâts à ce niveau là Je fais donc 9 de base, mon mec a plus 2, donc ça fait 11. Ah, il a une armure de 1, donc ouais. ça réduit, ça repasse à 10. Ouais. Donc 10 dans le 3, on va regarder le tableau. Troisième colonne, 10, il prend 4 points de dégâts. Tu as des petits marqueurs dégâts. Ouais. Il, il a combien il... de vie euh, le jeune il homme cinq, je Lui, crois. il a 5 points de donc, vie. Donc il en reste 1. D'accord. On est en pleine possession de ses capacités tant qu'on n'est pas mort il ouais, n'y a, a, a, a pas de réduction de, de blessure. Ouais. Ils pas ont pas plus exagéré dés avec plus, ça. Hein. Donc maintenant, il va faire son attaque à lui. Ouais. Donc lui, il y a 5. Et moi aussi, j'ai 5. Alors qu'est-ce qui se passe bah, De nouveau, premier truc pour déterminer l'égalité qui a acheté le plus de dés C'est moi. C'est toi. Donc je gagne. Moi, j'ai dit que je faisais une push défense. C'est-à-dire que je le repousse d'un pouce. Donc en faisant ça, surtout, je le sors de la zone. Eh oui Donc, poing, Dégage Voilà. Voilà, parce qu'on rappelle, même s'il la touche, il faut qu'il soit intégralement à l'intérieur. pour. Euh... Et donc, nous, ça nous fatigue d'un euh, enfin, écran, enfin du dernier cran. Alors, vraiment après, joué, le fait qu'il y ait un petit bout de lui dedans, tu ne peux pas la contester. Enfin, tu ne peux pas, il te la conteste quand même. Non, non, il ne la conteste pas. Du non, coup. non, il faut qu'il soit vraiment intégralement soit vraiment dedans devant. pour te la contester. Ouais. D'accord. Donc là, pour toi, à la fin du raison, round, hein. s'il ne se passe rien de mieux, tu, tu, tu vas agréger un point de victoire. Mais il y a son gros samouraï. Il y yeah, est... a, ouais, bien sûr, oui. Voilà. Qui s'appelle. rigole pas. Makoto. Il rigole carrément pas. Bah d'ailleurs, c'est lui que je vais jouer puisque j'ai plus plus à jouer. Tout à fait. C'est un peu triste. On va juste avancer. Hein. Alors, si tu fais que avancer, tu vas t'envoyer de t'arrêter à ma zone de contrôle. Hein. Oui. Est-ce qu'une petite charge, ce serait pas intéressant hein. Pour montrer, euh, sachant que lui, euh, t'inquiète pas, il fera pas très mal. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais, bon, charge. Bah euh... eh ben, on va charger. Donc je vais charger en ligne droite en direction de mon samouraï. Ils sont en il pleine forme samurai. en bas. Hein. Il, y a... il va y avoir des enfants dans 9 mois. Hein. <rire> euh, ouais, bah, très bien, comme ça on pourra dire les premiers enfants Néo. <rire> hop, tac, qui va venir charger. Donc, hop, il oui, exhauste ouais. direct. Hein. Alors, oui, le, il met le jeton d'avance pour pas l'oublier. Voilà, il, il, il est crevé être, direct quoi, d'avoir chargé. Crevé, ouais, ça. Alors, ce que ça lui donne, c'est le fait d'arriver tout de suite sur moi. Et il aura un bonus de plus 2 en force. Quand même. Voilà. Moi, et eh ben, comme j'ai l'effet d'être déjà toi, fatigué. Toi, comme tu es déjà fatigué. Et eh ben, je perds un dé. Donc, j'ai un dé de mêlée en moins. J'étais à 4, je passe à 3. Ben, bah, bien. Ouais. Et donc, bah, c'est à peu près le seul effet négatif pour l'instant. Mmh. Très bien. Donc, on va tenter des trucs. On va montrer des pouvoirs qui un petit peu. Ouais, je sens le cleave qui arrive. Je vais cleave. Cliff... Ouais. Oh, J'ai triché de manière horrible. J'ai un point de qui en trop. Je vais cleave 2. C'est-à-dire que. Cleave 2, ça veut dire que tu vas utiliser tes deux points de, de en fait Cleave, c'est une, une compétence qui fait que tu peux miser un ou deux qui. D'accord. Tu peux payer un ou deux qui pour donner brutal 1 ou brutal 2 à ton personnage. Moi, donc je là, dis là brutal, tu 2. brutal 2. Et donc brutal, lui brutal, permet ça ah là, est ouais. brutal, ça va augmenter mon seuil. Brutal, ça va augmenter mon seuil si jamais je le fais. Le score taque. pour toucher. D'accord. Donc je sais déjà que quel que soit son résultat de dé, il a plus 2 Il à a déjà son plus 2 à son attaque. Ouais. Après, moi je mise sur le fait tu que j'ai tu as une combien de 4 en attaque 4 et euh, J'ai 4 D. 4 D en attaque et toi, du coup, maintenant, tu n'as plus que 3. C'est ça. Et Il commence à pleurer. Il commence non. à s'inquiéter. Il, que... il a une armure de 4, il est très, très difficile à tomber. Voilà, J'ai une armure de 4 et 7 points de vie, donc euh, mmh. je pense du principe que ça va bien ça, ah, ça va. va, ça va, ça oui. va. Okay. Allons-y. Ça va. Donc là, à nouveau, on, on bluffe bluff le dé. On prend tout plein de dés pour bouger. Ouais. Alors ça lui, il va, va lancer deux dés de défense pareil. et un dé d'attaque, hein, Raphaël. C'est très, <rire> très possible. Ce serait pas mal. Le mec, qui co commence un peu à... Non, bah non, moi, je ferais ça, mais... C'est pour ça que je dis toi, de, de la défense. parce que lui, il arrive, tu vois, il a 4 dés. Il pourrait partir en disant, je mets tout en attaque, mais... Il, il a un Si mais met zéro défense, <rire> et que toi, juste, tu, tu lâches un bon petit seuil de 4-5, ou il tout dans la Parce que de toute façon, tu survivras. Bah, je prends je du principe bon, que vu que j'ai beaucoup d'armure et de points de vie, vois, qui ouais. ouais. Donc, il qui Donc il ne faut, faut pas faire le je vais con. Je vais mettre une grosse claque. Mais, mais il ne faut pas, pas faire le compte C'est ça. Ouais. Bon, c'est parti. Ah. Alors, j'ai moyen. Alors, on ramène tout ça au milieu de la table. On a pour Raphaël un 5-2 en défense et un 3 en attaque. défense et 3 en attaque. Et lui, il fait. Je fais 5 en def et, euh. Alors, ça fait, euh, 9, 9 plus le, en fait, tu vois, tu max à 10. Plus hein. le brutal. Ouais. T'arrives, ah ouais. tu max à 10. Parce que ça fait? Enfin. 6, 7, 8 et 9. 10, 11, en fait. 10, 11. 10, 11. Donc, 11. la table s'arrête à donc 10. Donc, ça fera, euh, moi, je suis à 6, ça fera un seuil de 5, quand même, hein. Je mets un bon gros CE Donc, seuil euh, donc ça 5 tu fais quand même, je vais quand même, la sentir, hein. Et, et, du et du coup, derrière, vu par contre. Alors, attends, moi, je vais, j'utilise ma prouesse martiale. Pour relancer. Pour relancer mon 3. Pour essayer de faire mieux que ça, que son 5. Son, voilà. 5, il lance plus de dés donc, donc euh, ça marchera pas, mais quoi qu'il arrive, bah, il a donc son pain. Donc là, vu que j'arrive en chargeant, j'ai plus de voilà. pour lui taper dessus. Voilà. Après, il mon... faudra déduire mon armure de 4. Oh. Vu qu'il a 4 d'armure, finalement j'ai moins 2. Comme s'il avait moins 2. C'est quand même pas mal. Oh, c'est quand même pas mal, je fais 7 dans le 5. Je crois que j'en perds 5 pour le coup, aussi pas de bêtises 7 hein. dans le 5, alors ah. attends, je vais montrer ça. De bah, tête, euh, ça, il fait son seuil, donc euh, il doit perdre 5 points de vie. Il me reste plus que 2. Donc le level c'est 7, c'est ça oui. On le prend ici, et puis c'est dans le 5, alors 7 dans le 5 ça fait 6 Non attends, non, je c'est je mal exprimé. On est 5ème euh... colonne, 5ème colonne parce que je lui mets dans voilà. le 5, et ça, ça fait 5. Ça fait 5, 5. 5 d'accord. Comme j'ai dit en général, le 7 donc c'est ton... ton... 7 ouais. dans le 5, ok. Donc, fait... donc j'en ai pris une bonne dans la gueule. Hein. Voilà, il a pris une sacrée tarte quand même. Ouais, quand ouais, même. Comme hein, comme prévu, prévu, combien t'as de points de vie, lui Il y en a 7, il me reste plus que 2. Comme prévu, il ne meurt pas quand même. Mais bon, lui a tout joué. Et toi, il t'en ouais, reste il un. il y a lui qui n'a encore rien fait. Mmh. Donc on va y aller tranquillou, regarde. On va on faire va y aller en marchant. Une première marche. Tout va le forgeron, hein, il ne se presse pas. Et puis ben, avec la deuxième marche, je vais aller engager lui. Donc la première marche pas le fatiguer d'un cran. Et avec la deuxième, on va aller taper lui. Ça a deux effets, ça. Déjà je vais l'attaquer en surnombre quand il est fatigué. Ouais. Et le deuxième effet surtout, c'est que je suis deux dans la zone. D'accord. Donc je suis plus nombreux que lui et puis bah, j'aurai plus de points que lui, donc je vais scorer le point de victoire. D'accord. Donc hop. C'est oh, moche ce qu'il fait. C'est celle-là. Bah c'est parti. Tout ça parce que j'ai pas réussi à le tuer. C'est la guerre. C'est la guerre. Alors lui, il perd un dé parce qu'il est fatigué, enfin qu'il est entièrement fatigué. C'est ça. Et parce qu'il est en il passe, surnombre, il passe à 3, il est en surnombre. Il passe à 2. Il passe à 2. Donc il a plus que deux dés. C'est quand même super triste ce qui m'arrive. Bon, la bonne nouvelle, c'est que mon mec je a moi, je trouve, aussi ben voilà, c'est, Tu vois, comme, on disait, comme disait Malcolm X, quand on lâche les poules, il faut toujours s'attendre à ce qu'un jour, elles reviennent au poulailler. Voilà, <rire> tout est dit. Ça a été dit. <rire> Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Donc 2D et toi en attaque. J'ai 2D aussi. C'est pas un super combattant, c'est un mec à 5 points, c'est une brouille. Mais il a il a 3 en. Ah non, je regarde pas là-bas. Il s'appelle comment Oru. Oru. Ouais, 2 ouais. Ouais, genre il va venir un petit coup de canis, tu sais. C'est un forgeron, tu sais. C'est pas un combattant. Normalement, il est là pour donner un tête sous deux super balèze aux autres, mais dans la partie là, on n'a pas vraiment le temps de le faire. Là, il y a eu un triple 6 en bas. Ah, je pense. Allez, on y Oh, bah le bon jeu! Alors, moi je fais une, une grosse attaque de merde et une très belle défense, et toi tu fais une grosse attaque de merde et une défense Alors, buff. il va y avoir quand même une petite prouesse martiale, ah, oui. parce que faut pas rigoler. Donc, la prouesse martiale ça permet de relancer ça te fait un 6 en attaque. Euh... Alors, ah, pour le coup, c'est vrai qu'il m'en prendre une, parce que regarde, moi je fais mon attaque qui fait 1, donc elle fait, il, elle elle fait, fait rien, mais fait rien ouais. parce que j'ai 3 en défense. Donc, pour le coup, il a 6 en attaque, moi j'ai 6 en défense. Pour départager, malgré tout, moi le 1 il s'en va du pool de dés, il ne compte même pas dans le pool de dés. Ah ouais j'ai un seul dés, lui il en avait deux, donc il passe avec un seuil oh, de 0. Ah ouais je le passe voilà. avec un seuil de zéro... Ah oui, et le 1 ne compte euros, pas là. dans le pool de dés, donc ouais. euh, d'accord. Donc là maintenant tu vas le taper, et comme il est un peu Mais fragile... Est deux, euh, euh, il, a, dire... il a quand même 7 PV, Pépé. Hein, ah euh, ouais. ouais Il a quand même 7 PV, il faut que je fasse 9 il sait sur le dés pour un dégât. Je lui mets 9, donc ce sera 1. T'as pas d'armure Non, il n'y a pas d'armure, papy. Bah donc voilà. Un petit dégât quand même. Il a pris un petit dégât papy. Papy il est content d'être venu chercher ça aussi. Et donc on termine. Et donc bah ça ça termine notre premier double parce que tout le monde est entièrement épuisé, tout le monde a tout joué. Et pour le coup, parce que j'ai deux mecs dans la zone avec plus de points, je score le premier point de victoire. Comme on a dit pour la démo, c'est le premier vivre à deux. Donc là on retire tous les jetons de fatigue. Et ah oui, là, il se passe un truc avec Yuji Minimoto quand il est blessé comme tu l'as fait là. Il a un bonus quand il est trop blessé, et il gagne Powerful Attack 0 <rire> Donc c'est la frappe en Force. Fiant, hein donc s'il du... l'utilise, ça lui donne un plus 3 en force, qui plus de... donc il va taper à plus 5 en force, maintenant. Ah ouais, ah. ça bah, commence euh... à taper un peu fort. Ouais. C'est le vieil ours blessé, quoi. Ok, donc tu choisis quand t'es Frightened. C'est ça, ok. Oh, ça te sert à... là, tu oui, t'en fous, fous un peu, okay. là. Non, c'est... Voilà, ça va influer. Ok. C'est bon C'est bon. Je défense. Alors... Je frappe. Ouh, oh, Alors, on trouvons un peu ce bon résultat. Là, là, là je pense <rire> que c'est un résultat qu'il va le falloir <rire> montrer à la caméra. Et elle elle, la caméra les a tous vus. Oh J'annonce mon tripla en défense. Oh, par défaut, je, bah, je peux le je je enfin, full attaque. Je, je vais, je vais je relancer, relancer avec martiale. Martial. C'est quand même 4. Euh, ça fera voilà. au moins 4. Hein. Donc c'est de là. Au revoir messieurs dames. Ok. Et je rappelle qu'il compte pas dans le pool, donc... Euh... Là, je commence à pleurer. Là. Donc il a juste 4. En plus, je, je tentais une peu donc, de Donc moi, je suis à 4, <rire> me, <rire> me 5, 6. Ouais. Bon que ma que défense que réussie, mon on s'en fout. Il, il me fait que 2, je suis Alors, à 4. Alors, moi pour le coup, je vais dépenser un peu mon ki. Alors qui Pour 3 de ki. Alors pour 2 de ki pour le fait de blessure, j'ai un truc qui s'appelle batteur, Donc pour deux je le paye. Ça Et lui donne, donne un marqueur Stun. <rire> j'ai un truc qui s'appelle batteur. T'es genre es mec. Genre... Ça, en même temps il a un tête quand on me frappe sur la tête avec Donc ça, stun qu'est-ce que, très que ça fait jusqu'à la fin du tour, tous Lui il aura moins un dé de mêlée. D'accord Tu vois toi de s'ajouter aux éventuels malus qu'il avait déjà, donc il va être beaucoup moins fort. Donc il est un peu étourdi, parce qu'il s'est pris un gros coup de tête sous bol sur le casque. Mais qu'est-ce t'as fait Et puis bah, je vais payer le strong attack. Hein. Donc je suis à plus 5 de force et je jette 3 dés, et je passe dans, dans un seuil 3. seuil 3. 7 pour 4. Non j'étais 4, 5, 6, seuil de 6, 2. ça seuil de 2. Donc, de 2, mais ça bon. Va. Bon avec le plus 5... Euh... Avec le plus 5 ça devrait aider. Bah, en plus voilà on a... En plus il fait 1000, bon bah 12 du coup. Parce donc on est à 9. 9 donc effectivement, ah, il y a ton armure. armure 3, donc tu n'es qu'à plus 2. Donc 6 plus 5, bah non je remonte à. Parce je, en fait, je, je remonte, attends. Je suis à 9, ouais. t'as moins 3, ça fait 6. T'as plus 5, ça fait 11, c'est ça. 11 dans le 2, c'est ça, ça fait 4 points de dégâts ça commence à piquer ouais. donc 4 points de dégâts pour le coup ça veut dire qu'il ne reste plus que 2 euh... moi je dis moi je dis, si vous voulez que vos enfants soient forts en maths et en calcul mental des, des tables ah, plutôt des... que de leur acheter de la drogue <rire> ou de leur acheter un scooter qui leur permettra d'aller acheter de la drogue et d'avoir de mauvaises fréquentations mettez les au jeu de figurines Exactement. Hein puis, ah, de déjà vraiment. ils seront fauchés sauf s'ils jouent à Gazland. <rire> donc ils ne pourront pas acheter de drogue et en plus ils seront super bons en calcul mental. C'est vrai. Et ils se taperont Après, des enfin... bouquins et des pages et des pages et des pages de lecture et normalement ils ne seront pas façon, trop pourris. C'est un peu une drogue quand même. Hein. C'est un peu une drogue <rire> quand même et puis c'est quand même un truc qui... Euh, hein, tu es obligé d'avoir une certaine plasticité du cerveau je dirais. Bon alors, donc ça c'était mon action donc on s'est fatigué en plus les deux d'un cran. Ouais. Voilà. On va et tenter un choisi, peu les combos combo. Allez un petit coup de combo. C'est rigolo les combos. Bon là, là je, je serre les fesses. Pour être... À... Yoshi. Bon, bah pour deux, on va claquer inspiration okay. sur mademoiselle. Donc c'est le chef là qui dit, euh, eh oh, bouge toi le cul, là c'est la merde. Mmh. Alors, le chef, il vient de se prendre un coup de Tetsubo sur le casque, donc il motive un peu les troupes. Mmh. Donc ça veut dire que je vais rajouter un dé de mêlée à Mika Takashi jusqu'à la fin du tour. Donc elle passe à 4 dés. Ce qui est quand même relativement... Ça commence à devenir violent. Ensuite ça. Contre toute attente, je vais jouer Mika Takashi. Mmh. Et ça, oui, étonnant. Et, étonnant, je vais lui mettre son petit marqueur pour pas oublier. Et je vais péter la gueule de cette sympathique brouille. <rire> voilà. Hop, et eh ben, allons-y. Alors, juste vérifier si c'est bien oublié. Ça, que que, bien, que ça. tu n'as que très légèrement fatigué pour l'instant. que très légèrement. Bon, là, on lance des trucs. Pour deux, je vais lancer Dokote. côtés, qui est le pouvoir de Mika Takashi, qui lui donne feinte jusqu'à la fin du tour. D'accord. Feinte, c'est qu'il peut m'obliger à rejeter un de mes dés de défense. Ah si bien un, Si j'ai un dé il peut dire tu me reste le défaut, mmh, s'il te plaît. Mmh, mmh, mmh, mmh. Alors on va prendre tout plein de dés pour, pour brouiller. Pour brouiller. Comme d'habitude. C'est parti. Crac. Moi j'ai tout mis en défense, mais c'est pas voilà. dégueu. Alors j'ai un 1 qui va pas, je pense qu'il ne me demandera pas de rester le 1. Ouais et je pense mais que le 6 le 6 va faire le saut, le mais j'ai quand même un 5 à côté. Le 6, donc donc 6 il mal. va faire le saut et moi avec ma prouesse martiale je vais relancer mon 1 au cas où. Alors, moi, j'ai un 3, ça me fait un seuil de 6 à la fin. Alors écoute, moi ça me fait 7. Vu que j'ai tout mis en attaque, j'ai plus. Voilà. C'est là que tu vois, moi, c'est. Euh, la la toile la tête Je sais, je pense qu'il allait passer, Mais malgré tout, en ayant tout mis en défense, ça me permet surtout de réduire son seuil. Mmh. Donc lui, mmh. tu vois, il passe avec un seuil de, de 7. Mmh. Mais, euh, de 8, pardon. 8, avec avec 1. À 1 ouais. Et moi, je suis quand même comme 6, donc il n'a qu'un seuil de 2. Ouais. Donc, en moyenne, il me fait 2 points de dégâts. Ça veut dire que normalement, mon bonhomme, euh, il s'en sort plutôt bien. Alors, je vais lancer mes dégâts. J'ai plus 1. T'as de l'armure J'ai pas d'armure. Donc j'ai juste plus un. Hein. Okay. avec gros jet c'est maintenant. 7 hein. bah dans le 2, ça, ça fait 2. Donc je reprends 2 points de dégâts, je suis à 3, il en reste 4. Ouais. On gère, on, on gère. On, on a un niveau de Tant qu'on tient la zone du centre bien. et qu'on vise le point de victoire, tout va bien. Mais là tu vous, avez, vous êtes au deuxième tour. C'est ça. Donc t'as déjà un point de victoire toi. Hein. J'ai déjà, déjà eu le premier. Oh ouais. Donc si la chose si les choses ne changent pas trop, en fait, euh, bah, Et on a on a on a un nombre de tours sur cette partie là euh, ce serait 4 maxi, généralement les deux points de victoire tu les fais facilement. D'accord, okay. Bon là il y a de grandes chances qu'il les fasse euh, voilà. qu là. Hein. Mm. Parce que là j'hésite, mais.. Maintenant, toi que un petit peu là si Ici j'en ai, oh, ai juste rien à secouer, parce que je pense que je vais tenir. Euh, donc ici, est-ce que je joue lui pour fatiguer lui d'un cran, sachant que lui va venir me casser les couilles Ouais. Ou est-ce que es est-ce que.. Je tente ouais. de le tuer maintenant, sachant qu'il est stun, machin, il a que 2 dés. Il est stun, il a que 2 dés, il a déjà 3-4 euh, euh, de blessures, si je ne me trompe pas. Il, reste il, il lui plus reste plus que 2 points de vie. Donc ça peut être le bon moment pour le tuer. Donc essayer de le tuer te fait gagner la partie parce qu'après derrière il n'y a plus qu'une figurine pour contester la zone. Et comme tu es un surnom et qu'il ah. n'en tuera ni l'un ah, ou il, pas. Peut es, il peut tuer. Il, ou, il reste une action à elle. Par exemple, si là j'ai deux mecs, elle peut venir courir. Elle pourrait, il pourrait la désengager puis essayer de venir vite dans la zone pour me la recontester derrière. Allez, nous allons pas. Oui, ah, okay. Donc c'est pas. Il y a, des, il y a encore, des y jeu, y a encore plein de là, possibilités. Hein. C'est pas, pas fait. Euh, ouais, on va faire ça. Donc, euh, bah, Yuji Minimoto en plein enfin en plein niaque. Qui se sent bien contre ton euh, ton Iju Makoto, qui euh, est en sous nombre. stun. donc il n'a que deux dés. Et ça commence à. Faire mal. C'est ça. <rire> les mecs ils se regardent moi genre... Ils ont, ils ont les <rire> dés <rire> sous je la table. je... Donc pour l'instant je suis pas mal. Donc en fait pour l'instant je passe quoi qu'il arrive. Je suis en, en full attaque. Donc finalement. tu as lancé 6. et 3 sont des 6, 7, 8. Donc voilà. moi pour l'instant effectivement euh, je passe de 1. Je vais relancer ça, des fois ça fasse un 6. On sait jamais, prouesse martiale, on est d'accord Ça, fait, bon, rien, ça, ça fait, fait rien, un 1. Donc je passe avec un seuil de 1. Donc peut-être que je le tuerai pas, on va voir, j'ai quand même plus 5. Hein. Ouais, le plus 5, il fait vraiment très mal. Donc plus 5 dans le petite gignole. Et il fait un Alors, le 3 parce que c'est ton armure, je fais 11 dans le 1, ce qui fait 3 points de dégâts. Pourquoi il fait comme. Pourquoi il joue comme ça je sais est... pas, moi il, est... Il, est... il est. il est comme ça Il est énervé, comme Il hein joue, joue tout le temps, il, est... il est. Hein est, oh, faut taper, moi je dis. Tu, tu as de la colère en toi Il y a quelque chose qui ne veut pas ah, non, mais sortir. mais ça va. C'est ça, hein. C'est les élèves, tu veux... tu veux parler de tes <rire> élèves <rire> Vous avez reconnu votre prof <rire> ouais, je, je, je, je pense pas, je, je pas qu'ils regardent ça. Mais ils ont euh... quel âge Ah, ils sont en collège, et puis euh, ah, ils sont plutôt. Je pense qu'il y en a un qui tombe là-dessus. Fortnite. Ah ouais. Ils sont sur Fortnite Ah ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Griezmann quoi hein ouais. Bon, ça commence Ils à être pas compris encore. pour moi Parce que maintenant qu'il me l'a tué, ça commence à être compliqué Alors là, il va falloir que tu te sortes les doigts du cul Alors là, je pense que ça va être, on va tenter euh, l'overkill de l'extrême pour sauver l'honneur <rire> Parce que si je désengage pour venir là, il va prier et j'ai perdu Non, si je pas, parce que si je désengage, on fait un échange de mêlée et pour le coup ça me fatiguera d'un cran Ah et pour. Ouais, un... ah. c'est pas bête ça je pourrais tenter. Parce qu'en en fait, euh, je, en fait je vais te, te dire, un truc. De, de vais te dire me... un truc. Je vais te dire un truc. J'ai fait une partie d'initiation contre lui. Est-ce qu'il vient de te dire de jouer C'est ce qu'il m'a fait l'autre fois. <rire> <rire> non, mais c'est carrément envisageable. <rire> bon On va aller, on va tenter. De toute façon, il faut tenter. On va désengager. Je vais venir au contact du... Alors, quand on fait un désengagement, Blacksmith. il faut qu'on résolve d'abord un échange de... Alors, tu ne euh, pourras pas venir au contact. Quand tu te désengages, après, tu as un mouvement normal. Donc tu seras obligé de te mettre euh, par ici, tu vois, hors de la zone de contrôle, un truc comme ça. Et nous, on résout un corps à corps normal, ici. Dans lequel, toi, si tu veux te barrer, il faut que tu mettes plus de défense que d'attaque, ou au moins autant de défense que d'attaque. Ouais. ouais, donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Bah, c'est juste me venir contester la zone. C'est hein, tout. Pour m'empêcher de scorer ce tour-ci. C'est ça. C'est histoire de faire en sorte que ça dure en un espérant petit peu plus longtemps. En fait. Après, tu peux te dire, voilà. Hein, ouais. Au pire, je vais lui éclater perdu, sa tête. Voilà. Moi, je dirais. Oui, parce qu'en fait, on fait une vidéo sur sur YouTube. Il faut qu'elle soit. Bon, bah je vais lui éclater Sa ça. Sachant, sachant que le jeu euh, s'arrête le tour où un joueur a tout perdu ses figurines. Si moi je le rasais maintenant... Il part déjà du principe que tu vas perdre toutes tes figurines. <rire> C'est vrai. <rire> si ça arrivait, je dis bien si ça arrivait, en fait le jeu s'arrête là. Un truc tout con. Quelqu'un qui est en train, il joue la fight. Il ouais, mais alors seul, il, on... Il tape on... le mec en face. L'autre, il joue les points de victoire. Il dit... Ah, ah, ah, il, ah, il, il en fait... a assez, il fait tuer toutes ses, tous ses ah, persos. Il gagne. Le jeu s'arrête, il gagne. Et ça veut dire, dire que... Oh, Sony, oui, voilà, on on l'a vu au dernier tournoi, hein, le mec il gagnait 1-0 qui commence à aller taquiner un peu le gars d'en face, le mec en face s'énerve, le table rase complètement, il regarde la table et fait ah mais merde mais il y avait un zéro et il perd sa partie sur ça. Hum ah si. et, et, et quand il tue il fait son dernier jet de dégâts il se dit ah j'étais derrière au point. Et là, nous on était écroulés quoi. On se dit mais ouais tu l'avais ah, pas vu. C'est fin, c'est fin, ça se mange sans fin, j'aime ah. beaucoup. Et ça permet euh, entre autres, ça permet un peu un comeback, un mec qui est un peu en retard au score, bah l'autre il va être un peu obligé Ouais de ou le de mec il a réussi à mettre voilà. un point, il sent que ça ça pue pour euh, pour sa trogne. Ah mais alors ouais alors du coup t'es complètement euh, euh, quand t'es en retard dans la partie mais que t'es quand même en compo bourrine. Il faut que tu, tu tiennes le, le mort de tes, tes bestioles. que ça, ça, euh... ça fait que enfin, ça reste un jeu à scénario. C'est le but, c'est jouer ah, le oh, scénario. Okay, oui, ouais. Ouais. Oh, ouais, bien sûr. C'est ah, génial. Je me suis ça. pris des tartes dans la gueule, mais j'ai pas perdu de vue que ça, le c'est de tenir la zone ou de prier la statue. D'accord. Mmh, Donc, quoi, peu importe, tu prends des tartes. Mmh. Mmh. Donc, voilà, pour faire tenir un suspense insoutenable, mmh. je suis toujours sous inspi. Tu as 4D avec Mikatakashi. Elle le conserve Juste pendant Jusqu'à la fin du tour. D'accord. Et je vais de côté à nouveau. Ok. De 2. moi j'ai mis une petite attaque. Oula, j'ai un jet absolument odieux. Bah tu sais quoi Tu vas rien relancer du tout. T'es sûr Tu veux pas ouais. me relancer mon 2 Et avec ma prouesse martiale, je vais relancer mon 1. Alors. C'est mieux. J'aime bien ça. Donc je vais garder cinq, ça. 5, 6, 7, donc tu fais 8. Donc tu passes à casser le 2, 6. Là j'ai de mourir. Là il y a des chances là, que. Là il y a des chances que je meure. J'ai mis une petite attaque quand Pourquoi même Pourquoi le 2 là-bas euh... il sert pas Parce qu'en fait je peux conserver que jusqu'à 2D maximum. Ah d'accord. En plus de mon Ah, dé, de mon ah important. Mmh. Ah oui, tu l'as dit. Donc, euh, je l'ai dit. Donc les là, on est sur du seuil 6. Ça permet de contenir le résultat et il oui, faut pas euh, non plus que ce soit. Du seuil euh, 7, parce que j'ai brutal 1 vu que j'ai tout mis en attaque. Ouais, ouais vas-y, vas hein. <rire> <rire> je crois que ah bah, je, je, je suis il y a peut-être euh... même je... le... Non, je crois que tu n'as même pas besoin de faire le jeu je crois que même le double A fait 4 six six points de dégâts. Je pense il il donne, un... Ouais. Il donne un coup de katana on... ici, ouais. et, et il s'arrête là le... le... On bah ça, va s'amuser un petit peu, je suis à plus 1. Un... Coupure transversale. Oh bah je, te... je te mets 5 dans le 7, du coup, on ouais. est sur un mignon petit 6 points de dégâts. Donc il meurt hein, dans notre séquence, euh... bah, ou peut-être pas, là je pense que c'est assez propre, assez net. En ouais, en fait. non, ouais, là, non, ouais. Là, il a tranché, peut-être, carrément. Et donc pour le coup, la dame, hop, se fatigue d'un cran. Et moi j'ai même pas, pas envie d'aller attaquer le petit con, <rire> je vais vouloir utiliser en fait une de mes compétences, même si elle est complètement inutile maintenant, mais c'est pour montrer un peu le truc. Euh, il est au contact de lui, je vais faire une complexe, et sa complexe, il a une de ses, un de ses pouvoirs qui, qui est de, euh, pour un point qui, de qui donner, c'est un forgeron, il donne un beau gros tetsubo de meilleure qualité, vu, à son patron y à côté. Il y, y, y a des petits coïs dans le bassin. Ouais, c'est sûr C'est ma copine qui les a faites <rire> Elles sont trop cool Elles se, elle se démergent avec la Fimo Donc elle me fait, euh, à chaque fois j'ai dit j'commande les e carpes Fais moi une carpe coup, chérie Voilà, tout ce que j'ai fait euh, J'ai pas fait grand chose d'intéressant J'ai juste donné, lui il a, il a un Tetsubo à donner Il a donné un super Tetsubo à lui Alors c'est quoi le Tetsubo euh, le Tetsuba amélioré. En gros, ça donne euh, armure, enfin perce armure euh, au mec. Mais c'est faut... quoi C'est un enchantement C'est un objet. C'est un objet. Forgeron lui a fallu à fabriquer. Ou toi, c'est ce qui tient dans la main. Il fait bah tiens cadeau, je te donne celui-là. Il est meilleur que celui que tu as. D'accord, c'est une grosse massue euh, dans ta gueule. C'est ça. Et donc en gros, ça permet d'ignorer l'armure. Ça aurait été vachement mieux si j'avais pu le faire avant, mais comme c'est des parties courtes, avec pas grand-chose. C'était pas trop possible. Ouais là. ouais ouais. Mais effectivement, sur son mec qui est trop en armure, pouvoir ignorer son armure, c'est mmh, mmh, peut-être mmh, mort au mmh, premier mmh, coup. Mmh, Et euh, bah là, il y a quand un point d'armure. Autant dire c'est un peu inutile. C'est pour, pour montrer, c'est pour faire le beau. Il existe aussi bah, des objets, des machins. Mmh, quoi, très bonne idée. Toi. Et y Et, il et bon, donc, c'est bon, bon. bon. ben, à Loïc. Moi j'ai tout joué, tout le ouais. monde est exhaust, ou mort. Bon allez, on va, donc, on il va reste faire plus des que ça trucs. On va faire des trucs. On va faire la charge du désespoir. <rire> le petit paysan qui a vu ses amis mourir au combat. Alors. Il va charger. Ah puis en plus il charge le gros, ça c'est du panache. Ah là bah, faut, faut savoir perdre avec, avec la classe. Ouais. Alors sachant que comme je suis exos quand même moi j'ai plus de AD. Ouais. Voilà. Donc bah c'est parti. Il va lui golfer la gueule avec sa massue. On va <rire> voir. <c> <rire> il frappe d'abord, il me laisse plus que 2 PV, on peut pas non plus ah, jouer complètement au ben... con. Alors hop, je fais pour le full attack toujours. Mais je lui mets Alors... une bonne grosse cartouche quoi. Ah quand Mais, même J'ai quand même Pouesse martial, donc on va utiliser prouesse Martial sur le 1. Oui. Oh oh tu peux peut-être le tuer! Le karma. Tu peux peut-être le tuer! Fait. Alors j'ai Brutal 1 avec lui. Donc ça fait 6, 7, avec Brutal ça fait 8. Je n'ai que 5 de seuil. Enfin ça fait, ça fait un seuil de 5 du moins. Ouais. Donc seuil de Donc 5, 5. On commence à 2. Donc en fait tu mourras quoi qu'il arrive, non? Dans le 5, bah ben, ouais. Donc on pour va, le principe non on non le fait. On va, on va C'est le coup d'éclat. Il fait du coup 7, hein. t'as de l'armure armure 1000. Ouais. Donc pour le coup, donc je fais 3. Pour le coup sur cette connerie, tu fais 7 dans le combien 7 dans le combien Dans le 5. Dans le 5. Ça fait 3, Ça fait 3 Donc il est mouru. Et donc du coup, je perds mon gros aussi. Toi sur la connerie du Téte en fait, c'est peut-être là, c'est peut ça qui a monté la partie. Après, il y aura un tour de plus, qui va pas scorer. Je vais pouvoir scorer deux fois. Après, comme j'ai dit, c'était sans doute une grosse connerie d'avoir fait ça, mais voilà. Et pour mmh, le coup, mmh. bah t'as une deuxième attaque, oui. tu peux aller voir le forgeron, oui. qui est euh, fatigué. Qui est fatigué, mais du coup en fait euh, c'est pas forcément tôt. je vais juste aller l'engluer en fait. C'est mmh. ça. Bah après, après <rire> si je le tue, je vais scorer à la fin du tour là, donc il y aura un 1, -1. C'est ça, et ce sera un match nul. Ce serait, ce serait beau. Moi Ouais, j'aime. Donc, Un euh, peu bah, de douceur on, on dans ce monde-là. On va aller lui en coller une quand même, histoire que ce soit marrant. En fait, en fait, il est en train, et, enfin, il, il vient de perdre, il, il vient, non mais il vient, euh... non mais je vais t'expliquer, il vient de perdre son personnage principal. Mais Un ça, peu mais, mais voilà. ça démontre tellement <rire> la beauté du jeu qu'il en jubile. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. <rire> ah oui, non mais c'est toi, c'est, des cas de figure, euh... Enfin, ça montre que le jeu, en fait, tu peux toujours. Il hein, est ouvert il a, à ce point-là. Ouais, ouais, tu peux non, c'est énorme. C'est euh, énorme. C'est moi qui joue au con. Tu vois, j'aurais juste dû envoyer mon forgeron sur son mec. Ouais, ouais. Il m'aura mis une activation. Il scorer, euh, euh, hum, Voilà, hum, hum. Ça, ça aurait suffi. Bon. On est mais, pas encore, non, là. mais, tu vois, pour montrer un peu les trucs, après, tu dis, bah ben, ouais, mais, tu vois, la, la petite attaque kamikaze. Euh, alors, ça ouais, rappellera bon. confrontation. Il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui aiment bien. Euh, Qu'une fois qu'ils font, ils sont posés, ils sont posés. Et dans ce jeu-là, tu peux encore ouvrir, en plus je fais 1 en attaque. Donc je Et là, je fais 5. Hein. Et bah ben, vas-y. Donc ma, ma def passera de toute façon. Ouais. Donc je vais, je vais lui caler un petit seuil 5 quand même. Au... Donc, presque, moi, c'est la technique du suicide là. Je fais une attaque, je me défends pas. Ah ouais, c'est. Pour viser le match nul parce que je viens de faire une grosse connerie. Je fais 4. Hein. tu peut-être pas me tuer, en plus. T'as de l'armure Non. Mais est fait dans 5, c'est ça Oui. Alors 4 dans 5, ça fait 4 points de dégâts, il m'en reste 3. Ah, j'ai déjà perdu 1, pardon. Donc il m'en reste deux, qui est presque... J'aurais préféré qu'il meure maintenant. Mmh. Bah, du coup, ça aurait fait un match nul, C'est ça. ça. Et là, on passe au dernier. Pour le coup, il y aura un dernier tour. La personne ne score. Mmh. Oui, mais là, il suffit de prier. Bah, je vais prier. Du coup, je vais marquer un point. Je pourrais après ramener euh, Takashi, qui, elle, va commencer à vraiment taper fort. Donc, on peut le faire rapidement d'ailleurs. On peut se le faire Allez, on fait, y va. Allez-y. Euh... Voilà, voilà, voilà. voilà. Un. Hop un, là. un. <rire> deux. Cinq. Donc c'est toi qui joues en premier. Je joue en premier. Donc je pense que tu pries. Allez, tu on n'est pas là, on vous laisse finir. Voilà. Je vais prier. Hop. Donc ça me fatigue d'un cran. Euh... Alors, dans le doute, on va quand même se placer là. là. Alors oui, tu petit te détail. Te tourner où tu veux. Quand tu es déjà en contact avec un mec, quand tu le réactives, <rire> tu peux tourner à 360 autour de lui. L'air de rien, ça l'oblige à, à le tourner comme ça. Si j'avais un mec derrière, je peux lui faire le dos. Après, ouais. a une attaque de dos. L'attaque de dos, ça, ça retire mmh. encore un dé. Et il ne peut pas faire ses coups spéciaux. Mais... Donc bah voilà on se bat. Let's go Battons nous. Alors euh, t'as quoi ouais T'as plein de PV Alors j'ai 2D. Enfin il a, il a, j'ai plus que 2 PV hein, il a, oui. forgeron il n'y a plus frais. Hein. J'ai fait deux. Je vais peut-être le tuer. Les <rire> mecs qui veulent pas finir la vidéo. Vous voulez pas être sympa fait. les gars Donc bah ça je te fais un seuil de 6, il a pas de relance lui. Hein. Non, que t'as et surtout qu'il lui reste un PV en fait. Donc, ah, bah mon de 6. Ah, hein, si euh, il bon gagne, bah, il va mettre un ah, point je, de victoire j en Je c'est dommage. <rire> bon, bah écoute, euh, je ne peux, ouais, peux pas ne pas le tuer, hein, celui de 6. Ah, <rire> tu le Pour le fun, euh, voilà. Ah, euh, il je est mort fais hein, 9. Euh, 9 dans le 6, pour avoir une idée, ça lui faisait 7 points de dégâts. Donc il serait mort deux fois. Hein. Bon, bah voilà, c'était mon action. Voilà, et là, il faut absolument que tu ailles. Alors, je bah, Je sais même pas s'il si les a. Non, non, vrai, il, il, le fait d'avoir bougé. Il va être là. Regarde, ça vient un peu le. Voilà. Ouais oui. mais elle est toute fraîche hein. Tu la elle, tueras elle pas ah, oui, ouais. Alors il y a 4 tours Maxi Est-ce qu'il faut tenir jusqu'au bout y a, Attends, que... là il y a un point de victoire pour toi parce que t'as prié Il y a un bon, point en fait, de victoire parce que t'as eu la Pour ouais. l'instant il y a toujours un 0 À la fin du tour j'aurai ouais. 1 parce que j'ai prié ouais. Si il remet pas la statue en place voilà. Vu qu'il peut bah, pas non, Je vais l'engager Ça hum. va être chaud là Donc toi t'es exo, t'as un dé en moins Oui vous sentez ce petit moment de tension qui s'installe <rire> L'air de rien un dé en moins. Ouais, T'as deux dés. Ce petit moment de tension qui s'installe, l'air de rien. Oh bah double un, Oh ouais. merveilleux J'ai <rire> martiale Oui mais t'en fous, il fait double à son attaque. Bah, bah, pas on le... chose Donc pour le coup, et eh bah, fin du tour, la zone personne ne l'a. Donc il score le point de victoire de la statue. Ouais. Donc il y a un partout. Ouais. Et comme je disait, la, la démo est en 4 tours maxi, donc on attaquerait le tout dernier. Voilà. C'est la première fois, je crois, que la démo est jusqu'au bout. Oui, voilà. je, oui mais en même temps, on a bien fait, euh, bien fait de la merde du début jusqu'à la fin. Quoi. <rire> Alors moi, je devrais avoir, c'est que je pas le point d'avance, je devrais en avoir un troisième. Mais, voilà, euh, donc si vous, vous voulez vrai, voir une partie de merde, <rire> <rire> abonnez-vous. <rire> on va en faire plein on des contre, parties ouais, de merde. On montre plein de Bienvenue au jeu de la comté. <rire> on a montré plein de cas de figure. Donc, euh, à ce niveau-là, je trouve que... Le jeu de la comté, c'est des parties de merde. On a vu le qui, on a vu, on a, franchement, on a vu, on a vu, pas mal de choses quand même. Non, bah, on a vu là. On, a, on a, vu des choses vraiment super intéressantes et subtiles. Hein. Ouais. Donc ça, parti fait, hein. oui, ouais, Allez, ouais, allez, ouais, allez-y, ouais, les ouais, enfants. Euh... Lâchez-vous. Je vais commencer. Surprenant. Allez, on y va. On envoie. Euh, on envoie un dos côté. Ouais c'est le moment où il me finit normalement. Et là c'est le moment où j'essaie de le tuer mis, en fait. Mise à part vraiment, il se prend les pieds dans le tapis... Euh, là on va jouer. les laisser jouer pour que vous vous rendiez plus, compte parce qu'on a beaucoup expliqué, on six. a expliqué voilà, plein de six choses. Je 6 et 1, il a pris le truc, il fait relancer un dé, mmh, truc, il fait mmh. relancer mon 6. Mais en fait ça se joue assez vite cinq. quand on n'explique pas toutes les phases. Alors 6, 7, 8, plus 1 ça fait 9, donc ça fait un seuil de 4, donc normalement en moyenne il me tue. Voilà. Il te reste combien avec lui Il me reste 2 PV. Ok, 2, et du coup j'ai plus 1. Eh ben voilà. Je fais voilà. 7, donc ça, fait. ça fait 8, bon. c'est fait. Et donc il finit le scénario, il, Et gagne, il gagne la partie. Ne le prend pas mal, mais contre toute attente. Il gagne. Il gagne. Ouais. Ouais. Et pareil, ben, ça, le 2-1 a son importance. Quand on fait un tournoi, euh, le fait de gagner 3-0, enfin une vraie partie sur une grande table avec trois points de victoire à obtenir, un peu sur la façon dont qu'on a vu, il voilà, y a des objectifs à remplir, mmh. euh, le fait de gagner 3-0, 2-0, 2-1, 1-0, etc. Ça change les points que tu gagnes au cours du tournoi et donc sauver un point de, de victoire même si tu perds, bah, ça a son importance. C'est un, vraiment un super jeu en fait, mmh. je mmh. trouve. Moi, ce que j'aime bien c'est la, la, la dimension très humaine du, de la proposition. Parce qu'il y a peu de troupes. Donc, euh, comme il y a peu de troupes, il y a de l'identification, s'identifier à son personnage. Et Quand on joue euh, Fourgeron, on voit le petit machin. et Vraiment, c'est ultra fun. Je pense que tu l'as vu même pendant le jeu. Toi, les, les moments où c'est qu'on essaye, on est, essayé, on est en, en dialogue justement. Ouais, ouais, disait, ouais. C'est ouais. que t'es jamais en train ouais. de faire ton tour, puis l'autre ouais. va se prendre une clope. Ouais, si il voilà. y a coup, cette histoire. Café, ouais. Il y a cette histoire de Paris sous la table, de qu'est-ce que je mets comme dé, mmh. le petit ouais, regard en coin, le petit sourire du gars. Je Je sais ce que tu vas me faire. J'ai compris. Ça, ouais, c'est vraiment vraiment fun. Alors, en même temps, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal expliqué les phases. Mais, euh, comme on l'a pu le voir dans les deux derniers tours, où vous avez joué quasiment euh, tout seul, c'est hyper dynamique et ça va vraiment, vraiment, ça vraiment très, très vite. Ah, bah oui, tu, ça va vraiment très vite quand mmh. tu connais bien. Mmh. Et donc, t'as d'autant plus l'impression de dialogue. Mmh. Parce que t'es effectivement. Enfin, euh, il y, y a quasiment pas de temps mort et il n'y a, a pas de phase où t'as l'impression de ne pas jouer. Mmh. D'accord. Je rappelle que pour ceux qui regarderont la vidéo d'ici là, il euh, y a un tournoi euh, samedi prochain, le, tournoi, 25, le, 25, ouais. le 25 août. 25, à commence à 10h. C'est ouais. notre deuxième tournoi, je crois. Tournoi, euh, ouais. On a fait le premier à 35 points, on fait le deuxième à 42. Et puis d'ici la fin de l'année, on va essayer de faire un, un troisième à 50 points pour avoir les trois formats. Ça peut être même pas mal euh, chaque année de dire euh, on a trois dates dans l'année, puis euh, ça, on un se fait, petit, euh... un moyen, un gros. Mmh. Et, euh, voilà, voilà. C est, c est, donc va... si les gens veulent découvrir le jeu ou si les gens veulent. Euh, Veulent s'éclater en au tournoi, tournoi, participer voilà. au tournoi. Ils viennent, ils viennent la semaine prochaine au jeu de la comté, parce que le jeu de la comté, bah, le comté, c'est bon. Hein, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hein, nous, bon. on aime bien le comté. Merci, messieurs. Merci, ouais, dit, Raph, Une fois de, de plus. Toi plus. Toi, hein. Et puis, mmh. merci, Loïc. Voilà, J'espère qu'on refera d'autres expli parties sur d'autres jeux très rapidement. Très rapidement, je sais pas, parce que j'habite loin, mais dès que je reviens, je vous re-sollicite et puis on ah jouera. Bah, tu sais on jouera. On jouera. Le bienvenu Faut aussi. que tu joues toi aussi. Un hein, moment, bah, euh, moi, euh... je vais jouer aussi. Mais, euh, <rire> moi, je, voilà. j'aime bien apprendre des choses comme ça. Allez, merci les gars. Bah, ciao. À, à la prochaine. Salut. Bye bye. Ciao.